Le sujet de Pétanqui, donc adapté d'un roman par euh, Yéoko Zoloa, un réalisateur euh, ivoirien, le roman s'appelle « 15 ans, ça suffit ». Le roman était très mal vu parce que le titre déjà voulait dire ce que ça voulait dire. Ça faisait 15 ans que nous étions indépendants et que euh, le scandale commençait euh, censuré au Niger, mais qu'un Ivoirien va prendre et il va l'adapter en l'appelant « pétanqui ». Il est « senufo ».« Pétanqui » en langue « senufo » veut dire « la raison des autres »,« leur raison ». Donc, des euh, euh, gens ne pouvaient pas faire de rapprochement, beaucoup de gens ne savent pas que c'est tiré d'un roman. Il est venu me voir et il m'a dit, mais tu sais, euh, je veux quelqu'un, un très grand acteur, mais le plus grand euh, en âge et en expérience d'entre nous à cette époque-là. C'était bien sûr euh, Doutasek. Et vous vous ressemblez. Voilà. Déjà, c'est la première chose qu'il a mis en tête. Il faut que ce soit Doutasek qui soit mon père dans ce film. Et, curieusement, parce que D D Douta m'appelait déjà mon fils quand je suis arrivé en France, au tout jeune comédien. C'était, euh, euh, je vais beaucoup travailler. Euh, C'était en formation, mais j'allais beaucoup à la radio. C'était notre seule source de revenus. Hein. Et c'est donc Douta c'est que je vais avoir la chance enfin de jouer avec duta non plus à la radio ou les postes synchrones, mais dans un film. Le rôle de qui était donc joué par Doutasek, donc un, un bourgeois, euh, un homme d'affaires, euh, immensément riche, insolent. Et, et puis, bon, l'histoire, c'est qu'il euh, va être index, indexé pour dire, bon, bah écoute, s'il si y a des détournements, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, on va indexer. Il a une fortune et son fils que je joue est un jeune avocat qui, qui va rentrer d'Europe et le scandale va, va éclater et le fils va devenir avocat de son père. Alors, ce qui est intéressant au niveau du casting quand même, faut le dire, il y avait pratiquement tous les grands acteurs aussi effectivement de Côte d'Ivoire à l'époque. Euh, il y avait Douta, mais il y avait euh, et les Biti Moreau, Grogui Léonard, Aïcha Kone, qui est devenue une superstar ensuite de la chanson, et jouait dans ce film. La mère de DJ Arafat euh, jouait une petite gamine euh, que courtisait qui à un moment donné. Il y avait aussi Suleiman Kohli, père à son âme, qui était chorégraphe, mais qui a joué dans le film. Bienvenue Néba, on est tous dans ce film. Je ne vois pas de personnalités à l'époque connues en Côte d'Ivoire qui n'ont pas joué dans ce film. Yeo Kozoloa, qui était réalisateur, était lui-même producteur de ce film. Il produisait le film. Et ça a été tourné en 35 mm. Voilà. lui n'a pas tourné en 16 gonflé ensuite en 35 il a tourné en 35 mm de toute façon n'y avait pas le choix comme aujourd'hui et il a été jusqu'au bout parce que quand on... c'était assez ambitieux quand même comme film et comment il a fait ça je peux vous dire que euh, voir un réalisateur sous le plateau en même temps euh, sollicité par les banquiers qui viennent le chercher ou il est il s'occupait de tout. De tout. C'était un homme orchestre. Et le fait qu'à des moments, euh, ils nous, on répétait et disait aux techniciens, bon, je compte sur vous, tournez ces séquences-là, je vais à la banque. <rire> il vient à la banque. Il... Je vais à la banque. Le film va être bloqué parce qu'il euh, n'y a plus assez de sous. Et il, il, il, il, il fonçait à la banque. Il revenait. Alors, ça y est, producteur. C est... On l'appelle producteur ou on l'appelle réalisateur, on ne sait plus. En ayant réussi à faire un film comme ça qui a été un grand succès, c'est. Il faut lui tirer le chapeau. Hein. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous, hélas. Mais. Ben oui, T'es qui est, c est des tankies, quand même devenu un film culte. Avec. Euh, euh, avec Douta, c'était. Bon, papa, il l'appelait papa, bien sûr. Euh, euh, et Douta l'appelle deux fois et lui dit euh, Viens là, on chante cette réplique. Il, il, est, il était très... Euh, il était impliqué. c'était impliqué vraiment dans ce film. Et je me rappelle qu'on euh, l'a fait venir à Bijan, à l'Hôtel Ivoire. Donc euh, moi aussi, j'habitais là. j'étais À l'époque, j'étais déjà en France. De temps en temps, il tape, à la, il tape sur le mur. « Allez, viens, mon fils, on va répéter. Viens. » Et je l'ai vu vivre le, le personnage. Alors, vous avez vu le texte qu'il y a dedans, vous allez voir. Et il y avait beaucoup de textes. Il y avait beaucoup de textes. Il le travaillait. Il, il ne... et, et la veille, à chaque fois, il va cogner à mon, sur le mur pour me dire de venir. On va travailler. Il faut qu'on travaille dans la chambre. faut qu'on travaille. Euh, il n'est pas... Euh, il ne se considère pas que seulement acteur, et je peux de dire que, que de Douta considérait oh. ce film comme un film qui appartenait à l'Afrique. Le, le film, il a distribué, il a vraiment été vu, mais à l'époque il fallait... Il fallait bouger d'une ville à une autre, aller discuter avec les gens sur place, les, les exploitants de salles sur place, et puis faire sa publicité, la promotion avec euh, euh, des, des haut-parleurs pour attirer les gens. Mais il a, il, a, il a vraiment été très très loin, il était bah, écoutez, regardez entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire à la distance, il a été là-bas au Congo, il a été partout. On ne pas se limiter à, au marché national, ça ne suffisait pas. C'était que euh, et, et heureusement ce film euh, cartonnait partout où il est passé.